Alors à la Saint-Michel, parce que c'est un moment dans la saison très puissant avec l'équinoxe d'automne. En même temps, vous voyez bien, il y a le ramadan, en même temps, il y a euh, la nouvelle, le nouvel an juif. Tout ça, ce n'est pas par hasard que c'est sur cette saison-là, c'est le nouvel an lunaire. C'est le moment où vous pouvez obtenir de l'aide pour trancher quelque chose que vous ne voulez plus, une énergie que vous ne voulez plus emmener dans l'année qui vient. Alors bien sûr, on va le demander à l'archange Michael, parce que c'est symbolique, parce que c'est le rituel. comprenez bien, encore une fois, c'est pas lui qui fait à votre place. Lui, il est juste la réponse énergétique à votre demande et à votre désir de ne plus transporter cette énergie dans une prochaine année. Donc mettre à jour quelque chose qui est subconscient, qui est inconscient et qui nous fait constamment répéter, entrer dans des schémas répétitifs et tout d'un coup amener ça à la conscience et dire Stop, je veux que ce soit tranché. Vous imaginez bien que ça a des effets. J'allais dire, c'est des effets de la conscience. Et donc, ça dépend de la puissance de votre désir. Et ça dépend de combien vous portez cette intention de toute votre âme, de tout votre esprit, de tout votre cœur. Ce qui est important, c'est que vous compreniez que réellement, vous demandez, vous recevez.